Rebonjour Amaro. Mais oui, rebonjour Marie. Euh, avant de se demander euh, comment on sauve les âmes du purgatoire, moi j'aimerais quand même euh, qu'on m'explique euh, qui a inventé ou découvert euh, le purgatoire. Hein. Parce que ceux qui découvrent des trucs dans le sol, on appelle ça des, des archéologues. Ouais. Et ceux qui découvrent des trucs dans le ciel, hein, moi je pense qu'on devrait les appeler des relous. Parce que euh, je suis désolé, <rire> mais euh, c'est pas la meilleure découverte de l'humanité, le purgatoire. Quoi, hein. Quand j'étais petit et que ma grand-mère allait décéder, moi, j'ai tout de suite demandé à ma maman euh, « Bon, alors maintenant, mamie, euh, elle est au paradis ?» Alors, je posais naïvement la question en cherchant plutôt du réconfort, quoi. Et je m'attendais à un petit... Euh ben oui, Amaru, mamie, elle est au paradis maintenant. Et j'aurais pu l'imaginer comme ça, au milieu des nuages, entouré de petits anges tout nus, en train de, de chanter avec eux ses chansons préférées. Eh ben non, euh, ma mère, elle a préféré les jouer franc et profiter euh, quelque part de la disparition de ma mamie pour me faire découvrir la brillante notion de purgatoire. Donc, la tête que j'ai fait quand ma mère, elle m'a dit qu'a priori, ma grand-mère serait plutôt au purgatoire. À l'époque, ma première pensée, c'était de me dire que purgatoire, ça rime avec suppositoire, donc ce pas la perspective d'un très bon moment. En plus, vu le ton qu'a employé ma mère, j'ai tout de suite eu l'image d'une salle d'attente un peu pourrie. Vous savez, oui. euh, genre celle avec les très vieux magazines que t'oses à peine toucher parce qu'ils ont été feuilletés par trop de gens avant <rire> toi. Et puis, bah, c'est typiquement le genre d'endroit où t'es sûr de choper une maladie. quoi. Il hein. oui. euh, y a toujours quelqu'un qui tousse hyper fort là-dedans, un gars euh, tout pâle là, qui se tient le ventre plié en deux. T'as qu'une hâte, c'est que le docteur il ouvre vite la porte pour te libérer de cet endroit. Et je pense qu'au purgatoire, bah ça doit être un petit peu la même ambiance. Hein. Euh, tout le monde doit avoir le regard rivé comme ça sur la porte en train de guetter Saint-Pierre, là, habillé en assistant médical. <rire> Remarquez pour lui, ça ne va pas être non plus très rigolo. Hein. C'est toujours l'assistant hein, qui se prend la pire remarque. Non, mais attendez, pourquoi c'est son tour euh, Il vient à peine d'arriver. Moi, ça fait des années que j'attends. Euh, écoutez, madame, euh, moi, je fais euh, que suivre le planning du docteur. Hein. Et puis, bah, vous n'avez qu'à voir de la famille qui prie pour vous avec un peu plus de tonus sur terre, quoi. Non, parce que c'est ce que j'ai compris, hein, c'est que on peut intercéder pour aider les âmes du purgatoire à aller comme ça plus rapidement euh, au paradis. Mmh. Hein, C'est une sorte de prière négociation, on va dire. Hein. Allez petit Jésus, je te rajoute un autre Père et tu fais passer le dossier de tata. En haut de la Mais <rire> ben, Du coup, euh, moi je me dis, mais si tout le monde fait pareil, ça va être un bazar là-haut, euh, non avec ouais. euh, cette gestion des dossiers. Et ben, en fait, je me dis qu'encore une fois, euh, j'arrive avec une vision peut-être trop humaine euh, du purgatoire. Le bon Dieu, c'est ce qu'il fait, hein, et j'ai envie de lui faire confiance sur oui. ce coup-là. En tout cas, prier pour l'examen du purgatoire, ça n'a euh, jamais fait de mal à, à personne. Et j'y vois au moins trois avantages. Ah. Euh, ça nous donne euh, une bonne raison de prier, déjà. Ça nous, rappelle que, ça nous rappelle tous les bons moments passés avec celui ou celle pour qui on prie. Et puis, ça nous donne l'espérance qu'un jour, eh ben ça sera peut-être pour nous que quelqu'un d'autre priera. Merci beaucoup, Amaru Kaznav.